Amélie Briste, bonjour Alors je recorde le, la piste audio après avoir tourné la piste son puisque mon micro ne fonctionnait pas sur l'instant. Donc aujourd'hui on va regarder comment, euh, comment euh, fermer un programme qui a planté sous GNU Linux de différentes façons. Donc là on voit bien que Audacity est totalement en PLS. Hein. Euh, donc je vais vous présenter d'abord deux commandes qui permettent de tuer un processus. Donc la commande kill, to, kill all et la commande pkill. Comme vous allez le voir dans quelques secondes, donc sudo... Bien sûr, il faut être un super utilisateur. sudo pkil et le nom du processus. Euh, préférablement sans majuscule. Ou, ou la commande killall. Euh, la, la, procédure que je, enfin, la commande que je vais utiliser pour pouvoir euh, tuer mon processus, elle est un peu plus classe, c'est la commande htop. Donc c'est un paquet qu'on peut installer depuis les dépôts très facilement. Euh, qui pèse que dalle et euh, qui a une très belle interface en console. Et donc il suffit d'appuyer sur F9 et entrer pour envoyer un sigterm donc un signal terminate un signal terminate qui va euh, qui va tuer le processus. Donc voilà et après on fait CTRL C bien sûr pour pouvoir fermer euh, pour pouvoir fermer le la com la, la commande